Around the world, millions of Christians are persecuted, victims of unfair treatment due to their religious beliefs. This is one of the most severe violations within Articles 18, 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights. This persecution does not occur out of nowhere and is often premeditated and organized voluntarily with the support of self-governments. Worrying, alarming testimonies of men and women who have been tortured, tormented, arrested, persecuted and killed without attracting any attention of the media or NGOs. The crime of these men, the crime of these women, the crime of these entire families, their belief in the word of God. Depuis début 2014, des millions de chrétiens à travers le monde ont souffert de persécutions diverses pour avoir exprimé librement leur foi. Certains en sont morts, d'autres sont actuellement emprisonnés. Au cœur de l'actualité, l'Irak est aujourd'hui le théâtre d'une exposition de violence perpétrée par les extrémistes religieux de l'État islamique en Irak et au Levant, usant de toute la méchanceté humaine pour imposer un régime totalitaire. Prétendant être en guerre pour Dieu, cette organisation diabolique dans sa soif de domination et de richesse tue au profit des gisements pétroliers dont elle s'est emparée. Le pétrole vendu au marché noir permet d'engranger des millions de dollars. Les armes et l'argent saisis lors de la prise de la ville irakienne, Mossoul, ne font qu'augmenter les ressources de l'État islamique qui, dans sa course effrénée au pouvoir, ne respecte aucun des droits fondamentaux de l'homme. Les rapports confirment qu'après avoir vidé des villes comme Mossoul ou Karakosh de la présence des chrétiens, des femmes gardées en otage sont vendues comme esclaves sur le marché. Ces persécutions arbitraires contre le peuple de Dieu sont l'image de l'hypocrisie des plus grands gouvernements qui, sous le couvert de la laïcité, ont oublié Dieu et ne se soucient guère que dans certaines parties du monde, en cherchent peu à peu à effacer toute trace du christianisme. L'intervention tardive de la communauté internationale en Irak en est le reflet. Comment est-ce qu'un groupe terroriste comme l'État islamique, loin d'être de surcroît l'armée la plus puissante du monde, a pu progresser en Irak sans être inquiété, après avoir agi exactement de la même manière en Syrie Comment se fait-il qu'avec tous les moyens dont disposent les grandes nations de ce monde, des hommes comme Bakr al baghdadi fondateur de l'EIL, figure montante du djihad mondial, n'ont pas été stoppés plus tôt Pourquoi l'élan de l'opinion publique en solidarité pour la Palestine ne s'est-il pas manifesté de la même manière, en solidarité avec le peuple irakien, avec le peuple syrien, avec les chrétiens persécutés en Corée du Nord, au Bangladesh ou dans d'autres pays encore, malheureusement. Pourquoi en France le mot « secte » dans son sens péjoratif est en grande majorité appliqué aux églises évangéliques, plus que pour certains groupes d'extrémistes religieux qui utilisent le Coran pour faire d'honnêtes citoyens, des bourreaux de juifs et prosélytes chrétiens la liberté d'opinion et d'expression qui est l'une des premières libertés politiques et plus généralement une des libertés fondamentales pour l'homme semble avoir du mal à s'appliquer pour les chrétiens. Qui plus que les chrétiens prient pour le gouvernement Qui plus que les chrétiens font preuve d'intégration Qui plus que les chrétiens tendent la joue plutôt que de répondre par les coups Stopper la libre expression de la foi en Christ c'est stopper le plus grand élan de solidarité, de générosité, d'amour de son prochain, de compassion face à la souffrance humaine que le monde n'a jamais connue. Cette expression vitale pour les chrétiens du monde entier, toute confession confondue, incarne le sacrifice de Jésus-Christ à la croix.